Jérôme Bourgine, bonsoir. Je, je me présente. Bonsoir. Moi, c'est hein, Anne-Marie. Dans, dans le jargon des transports aériens, on pourrait dire que je suis une sorte de, de zone de turbulence hein, de, de l'amour. Hein. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, et puis, je dirais que je me sens un peu comme comme une partie de marelle hein, qu'on aurait proposée à, à un tétraplégique. Hein, à la fin de laquelle, du coup, évidemment, personne n'atteint jamais le septième ciel. Hein, Ce un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire et, et ravie de, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi, hein, que, bah, que même si physiquement, hein, du fait de, de ce petit côté François Hollande, hein, que vous donne votre absence aussi totale que suspecte hein, de, de cheveux blancs, hein, et ce malgré vos, vos 50 ans, mieux mais, et bien, vous s'en comptons bien tasser, bien du coup une sorte de mix entre le regretté Henri Salvador hein, et, et la version ah oui. palote hein, de, de ce bon vieux Barack Obama. Hein, et, bien, <rire> et bien malgré cet ascendant régicolore, hein, qu'il faut bien l'avouer, est un peu carte rouge quand même, c'est bah, quand même pas tout le jour hein, qu'on rencontre un journaliste écrivain de talent hein, qui depuis près de 15 ans hein, s'est spécialisé dans, dans le tourisme et les loisirs hein, à travers des ouvrages hein, tels qu'il n'y a qu aller voir les baleines hein, dont on vient de parler, ou Pékin Express, hein, les, les plus belles découvertes, ou encore le tour du en famille, un hein, recueil de voyages hein, aux allures de blog que, que vous avez sorti hein, dans l'espoir de rentabiliser un peu cette année sabbatique hein, que vous étiez pris en, en famille hein, et en parlant d'aimer prendre du bon temps avec les siens justement eh hein, bien, bien d'une certaine manière ça, ça vous fait quasiment un point commun avec mon pépé René hein, qui, bah, qui est un le hein, a toujours adoré voyager en famille et comme on dit et bien, et bien je peux vous dire hein, que de ce fait mon, mon pépé, non, ne jamais hésité à, à repousser les frontières hein, aussi bien physiques que comme au les nombreuses fois où, à l'aide de son bâton de marche, il est venu jouer les, les randonneurs. Hein, non, mais voler du Nil, hein, oui, ce que je veux dire. Et à propos de, de visiter des... Oui, vraiment. Et à propos de, de visiter des, des territoires vierges, justement, hein, j'ai découvert qu'en 92, hein, vous avez sorti hein, un livre passionnant intitulé le voyage astral hein, qui retrace cette aventure extraordinaire hein, pendant laquelle des hommes et des femmes hein, sortent de leur corps bon, pour explorer d'autres mondes, d'autres hein, réalités. Une expérience hein, qui, bah, avant d'être concluante, nous demande souvent des, des années de pratique assidues. Hein, mais que contre toute attente, à, à mon petit niveau, j'ai moi aussi expérimenté. Hein, et ce à l'occasion de, de ces comas profonds hein, dans lesquels m'a souvent plongé la, la matraque hein, de, de M. Rousseau de Père. Hein, Qu'avoue, le, l'histoire de défaite de l'OM notamment à, à se permet aussi bien à son entourage proche hein, qu'à un bon nombre de, de mes petits voisins. À son nom à rémoire, hein, comme on dit, en région PACA, de, de connaître hein, les bienfaits de, de cette sorte de luminothérapie spirituelle hein, que sont les voyages au, au pays de la lumière blanche. Hein. Et en parlant de, de s'envoyer en l'air justement, hein, si je me doute que pour des restants fiscales notamment, hein, vous êtes très attaché à, à votre statut de mari et père de famille, bien pour sachez que si le voyageur de l'astral est prêt à explorer des, des réalités parallèles aussi bien d'un point de vue spirituel que sexuel que le purgatoire de l'amour qui est en moi sera absolument ravie à l'idée de vous laisser pénétrer dans, dans sa réalité, hein, si vous voyez ce que je veux dire, <rire> sur cette petite confidence, hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition, hein. en attendant sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien j'aurais tenté ma chance en Espagne, où depuis 20 jours maintenant, hein, des, des mineurs font grève à hein, 800 mètres sous terre, hein, donc c'est comme moi, le jugement de l'amour que est en on a souhait finalement hein, c'est de se trouver enfin, un hein. homme prêt à, à venir squatter exploiter ses galeries, comme on dit et eh bien eh n'hésitez pas à, à me rejoindre à votre bon cœur